Là, que je suis en train de la considérer. Donc, je suis en train de chercher des solutions. Comment, comment je peux résoudre ce problème Donc, il y a une phase de considération. Phase 3, qui Comment je peux résoudre Comment je peux résoudre ce problème Qui va m'aider Quel prestataire Qui va m'aider pour résoudre ce, ce, ce problème ou voilà, cette, cette situation plus dans, les, dans le détail, donc la phase découverte, évaluation, décision, c'est un nouveau concept qui a été, euh, qui a été lancé par HubSpot. HubSpot, c'est un logiciel, euh, c'est une plateforme plutôt de marketing automatisé et aussi un CRM, donc un Customer Relationship Management. Donc, c'est euh, l'un des associés, qui a créé le concept de l'imbound de marketing en 2006. Donc il a appelé ça comme ça, mais je dirais que l'imbound marketing, c'est vraiment la stratégie digitale, etc. Mais bon, oh, et il a lancé le concept, ou il y trois phases, ma découverte, évaluation ou décision, ou elle a en français, prise de conscience, phase de considération, phase de décision, ou elle a awareness, consideration and decision, en anglais. Et d'ailleurs, Oxpot, pour vos informations, il vous forme sur l'inbound marketing. Et vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle les certifications Hopscot. que vous pouvez ajouter sur l'équilibre, que vous pouvez par la suite présenter cette certification. qui les diplômes liant comme le Donc il propose beaucoup de systèmes de formation. C'est marche. Hotspot. Je ne sais pas comment faire les logiciels. C'est juste pour vous Donc là, je vais le choix, la une phase découverte. Donc mon client il a réalisé et exprimé un problème ou une opportunité, qui m'a donc il fait des recherches pour formaliser son besoin mais elle meurt c'est quoi son besoin il fait l'étape évaluation donc il a formalisé son problème ou son opportunité donc maintenant c'est une phase de considération la d'évaluation je fais le problème donc fait la phase décision donc il a décidé à quel type de solution il cherchait donc maintenant il cherche des fournisseurs il fait une short list il prend une décision par exemple marketing. Je veux automatiser par exemple l'envoi des emails en tant qu'entreprise. Donc je peux automatiser ces emails, voilà, envoyer automatiquement ces emails. C'est là où il y a des informations. C'est marketing ou marketing automation. Donc là, je vais voir les logiciels qui font ça. Voilà, les logiciels qui peuvent m'aider. Et c'est là où, où elle a les agences qui peuvent m'accompagner, voilà, les consultants qui peuvent m'accompagner pour mettre en place ça. Donc là, c'est vraiment une décision. C'est là où, où, où je paye, voilà, je, je choisis directement un, un prestataire. Les euh, les contenus adaptés à chaque phase. Donc, phase de l'année, je peux euh, créer des contenus, des articles éditionnels, des études, des livres blancs, des contenus éducatifs. Donc, c'est les phase qui m'a à une découverte. Je vais essayer de faire le prospect interi, ou n'est-ce les mots clés. Moi, je suis l'hémoclément en tant que professionnel. Je dois faire beaucoup de recherches sur ma persona, sur la personne qui elle est limitée à la phase euh, découverte. On a le chou malécentre d'intérêt de Ha ou le pour pouvoir répondre avec ces mots-clés. Faites le phase rêver. la phase fait, aussi je peux utiliser des livres blancs, euh, des livres blancs encore plus poussés. Donc les livres blancs, les documents à valeur ajoutée, généralement, est généralement elle fait pas ça un concept, elle a des tailles, ta détail concept. Je peux créer des livres blancs autant que je, que, que je, que je veux. Donc l'année, là je parle des livres blancs, à par exemple étape étapes, voilà, des guides, haja, où l'année, c'est plus poussé, c'est vraiment... Ben, c'est un livre blanc qui, qui dépasse, disons, les 10-20 pages. Donc euh, aussi, je peux utiliser les, les comparatifs, on les guides d'experts, les vidéos et les articles de fond Donc, phase décision, aussi je peux utiliser les comparatifs liste des fonctionnalités par exemple dans le logiciel de vente euh, fiche produit carrément je peux aller jusqu'aux fiches produits et le client je fasse décision c'est déjà finalement euh, tout ou qui peut l'aider pour résoudre ce problème donc il est prêt il va quand même une fiche produit par email un contenu un peu plus poussé il va pas il va pas être choqué il va comprendre le produit, ou fiches produit, ou les détails, les caractéristiques, quelles les fonctionnalités. Aussi, les cas clients, donc les témoignages, les good cases euh, to practice, les démos et les webinaires. Quelle phase de décision on les met en tant que commercial, par exemple, là en tant que là à le centre de formation que j'ai utilisé tout à l'heure. Euh, donc on commence par, par envoyer euh, le premier document qui explique les sept étapes indispensables pour réussir son, son entretien d'embauche. Par la suite, euh, moi en tant qu'étudiant maintenant, prit, le document avec, ou même téléphone une formation. Donc, je vais faire de détails, je vais faire des choses, je Donc, je vais sur le site et le document à où je vais chercher formation. Moi, en tant que centre de formation, par la suite, je dois préparer les contenus adaptés pour cette nouvelle phase. Donc, qu'est-ce que je peux préparer comme contenu pour euh, la deuxième phase Pour euh, mon, mon étudiant qui n'a pas réussi ses entretiens d'embauche, qui vient de consulter les sept étapes indispensables, qui est revenu sur mon site web pour ch chercher encore de, de, de, de, la, de la formation. Le contenu des formations proposées. Par exemple, là je des vais vidéos. télécharger le programme de formation. Oui. Des vidéos. Des vidéos aussi, des formateurs, des vidéos de des licence témoignages, Je témoignages, mets. Témoignages, tout. Voilà, tout type de contenu, je le mets en valeur. Euh, des témoignages ou là, des vidéos, oui, d'autres étudiants qui ont réussi, qui sont, qui sont aujourd'hui euh, embauchés grâce à nos formations, etc. Euh, aussi, fait la troisième étape. Il a, il a téléchargé il a le programme de formation, où il a ouvert l'email de Bachamarat, etc. Pour la troisième phase, je peux carrément lui envoyer un email Bonjour, monsieur X puisque j'ai son nom, c'est vraiment de l'information personnalisée. Et je lui dis, voilà, on a remarqué que vous avez téléchargé euh, les sept étapes indispensables, machin voilà, vous avez téléchargé le programme de formation. Et je vous propose aujourd'hui une consultation gratuite de 20 minutes, par exemple, voilà, de 30 minutes, pour pouvoir vous accompagner à mieux comprendre le programme de formation, voilà, pour voir si euh, ce programme de formation... Convient au mieux, je peux en fait. J'ai la Libye là. Ouais, il a fait tous ses parcours, il a téléchargé mon document. Fait le phase décision. Je peux directement euh, l'inviter. Par exemple, je peux pas euh, voir euh, tous les étudiants, je euh, j'ai pas les ressources nécessaires. Encore, les barres marketing, il, il me facilite la vie et il me fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, je l'invite euh, par exemple. L'action réveillée, j'ai. 30 étudiants, ils ont téléchargé le document, au euh, au ils ont téléchargé le programme de formation. Au lieu de appeler un par un, au cours de consultation gratuit, etc. Si je n'ai pas les ressources, alors, je vais créer ce qu'on appelle une session d'information. Par exemple, euh, je ramène par exemple le formateur qui va qui va d'ailleurs cette formation, aussi euh, des, des des étudiants du centre qui ont réussi, par exemple, qui sont embauchés par le programme de formation. Et l'email que je vais envoyer sur le d'achat, c'est vraiment une invitation pour la session d'information pour toutes les personnes qui sont inscrites ou qui sont intéressées par le programme. Et là, je les invite vraiment chez moi. Et une fois que la personne elle est chez moi dans le centre, je pense que je peux bien sûr la, la, la convertir en client. Au moins, je me donne une session d'information. Au je me 30 personnes je vais réussir à convertir le jour même au moins cinq personnes qui vont euh, enfin payer euh, une partie, ouais, là, faire l'inscription, ouais, ils vont juste remplir le formulaire, et revenir dans quelques jours, etc. Donc là je vais vraiment euh, rentabiliser l'action. L'objectif de taille est y c'est la personne que le centre et elle fait sa inscription. Est-ce que vous avez des questions Non on site. Entre autres sites web, ou les les réseaux sociaux, le visiteur quand il va me chercher. Il va me chercher sur Google, ou sur les réseaux sociaux, ou sur Youtube. donc' Les canaux sont des trafics, ou ils ont le trafic. Une fois qu'il est atterri à le site web, ou al le blog, ou sur la page Facebook, c'est là où, je dois le convertir même visiteur, inconnu, le prospect ou le client. au lieu de le chemin le plus le plus poussé disant mais je ne sais pas que le parcours client. donc on a, on a trois phases il y a phase prise de conscience, considération du besoin, prise de décision, bon, la phase finale c'est l'évaluation post-achat et la fidélisation. mais vraiment ça c'est le, le, le parcours client. Euh, donc, pour commencer, j'ai des inconnus. Je n'ai rien dit, mais le site web, formulaire, pour moi, c'est un visiteur, c'est un, un inconnu. Donc, je vais faire toutes les, les actions nécessaires pour attirer le maximum de visiteurs, le maximum de trafic, Voilà le maximum de nombre de femmes. Bien sûr, l'année, avec des critères bien définis. Je veux cible Les personnes de 25 ans à 35 ans, je veux une cible, les personnes qui, qui dépassent les 50 ans ou qui sont moins de 25 ans, par exemple. Donc, ils ne sont pas prescripteurs de, de, de mon offre. Donc, pour le phase de l'année, je vais essayer d'attirer le maximum de visiteurs. Donc, même des inconnus, je vais les rendre des, des visiteurs sur le site web. Donc, à nouveau, bon, mademoiselle, je le phase recherche. A la Google, pour moi, c'est des inconnus. C'est une campagne Facebook on a reçu des données de démographiques, l'âge, centre d'intérêt, etc. Pour moi, c'est mon audience cible, selon les critères que j'ai choisis, mais ça reste des inconnus. Donc je vais utiliser mon blog, le SEO, le référencement naturel, le social media, tout ce qui est campagne payante, de la communication organique à les réseaux sociaux. Donc, le but, c'est d'attirer le maximum des visiteurs sur mon site web. Oui, mais, mais là, oui. Oui. les Les a... est gens qui Oui, gens qui des campagnes payantes, etc. Je par exemple, facebook beaucoup de qui c'est un Nous est des je suis bien d'accord. Que ce soit des campagnes, vous savez que les campagnes ou l'audience. Mais l'audience cible, c'est des inconnus. Dès qu'ils atterrissent sur le site web, c'est là où ils doivent devenir des visiteurs. On ne peut pas dire que des visiteurs, mais je vais dire que des prospects. Donc, les dates fait La preuve, on appelle les gens chez eux. La conversion. La conversion, donc euh, et, et vous pour vous dire qu'on n'a on n'a jamais fait une action payante. Euh, payante, Tayout ça Ça pour les tests. Ça, mm. Mais je vais pas dire sur les campagnes de parce de il y a des il qui il il il il il il il il il ça me va que ce soit payant ou la naturelle mais le plus important c'est c'est le naturel surtout que le marketing allez je غادي référencement naturel je hakich le contenu al crescent du minah en zade ala social user experience client. il y a le site بتاع يبدا pour la conversion je m'en vais on avait la par exemple on a notre centre de formation on a fait campagne facebook on cible les jeunes diplômés qui dépassent pas les 25 ans par exemple euh, j'ai par exemple 1000 visiteurs sur le site web mais je n'ai pas encore euh, mm -hmm. euh, 1000 visiteurs J'ai le site le site je n'ai pas encore 1000 visiteurs si j'utilise surtout les outils les outils dans la conversion visiteurs ou prospects par exemple je vais avoir dans ma tête c'est un petit pop-up, c'est une petite fenêtre qui s'affiche qui annonce une information pertinente. Par exemple, euh, elle est en tant que centre de formation, elle en place la date de la session d'information. Donc, je rejette un pop-up, les visiteurs, y a un soi-disant ciblés à, à la Facebook, site pour annoncer. Euh, nous, avons, nous vous invitons par exemple une session d'information spécialement pour les jeunes diplômés. Donc elle facile possible, manipulation facile, Facebook sur Facebook, cliquer sur le choix, ou le centre de formation, l'information. Dès que j'arrive, au site au moins indique un message, ou elle a un appel à l'action qui me dit ce qu'il faut faire. Elle a de connaître le site, il y a des scrolls, il y a des appels à l'action il a quand même des informations en fait il a quand même le parcours l'expérience un visiteur aujourd'hui mais de votre de bien sûr il va quitter rapidement donc tout ce qui est user experience tout ce qui est référence naturelle ou l'optimisation du site pour la conversion et ben c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir convertir les visiteurs vers des prospects et c'est le but d'ailleurs du marketing du, de l'inbound marketing mais, donc, pour convertir, donc, je vais utiliser un petit exemple de pop-up, il les appels à l'action, les formulaires également, et les landing pages. Alors, les landing pages, ou les pages d'atterrissage, c'est des pages web optimisées pour la conversion que je peux créer en dehors de mon site web. un Comme exemple, le même centre de formation qui veut recruter toujours ses étudiants, etc. Il a eu l'idée, il y a les documents, mais sans responsable marketing aussi, il a eu une autre idée. C'est faire gagner à un étudiant une session complémentaire, machin, une formation de pour, dévenir, pour euh, réussir son entretien d'embauche, par exemple. Donc pour gérer ce jeu concours, en tant que responsable marketing, je dois créer une page sur le site web où je vais les informations collées par rapport à ce jeu concours. Je vais faire gagner une personne. Je vais je les conditions en le je concours, comment gagner, etc., etc. Donc je dois créer une nouvelle page sur mon site web, à part. Ou bien je la crée sur le site web, où je respecte la structure de site web, ou voilà qu'elle est un responsable marketing, ou je fais le développement au site et en développement en vrac, je dois ajouter cette page moi-même, donc ça va me prendre une éternité Donc à ce moment-là, comment je peux créer cette landing page d'une façon autonome. J'ai les outils de marketing, de barre voilà, de marketing, qui vont permettre de créer, par exemple, une page d'atterrissage, à part le site MDR, une nouvelle page, et puis, les informations c'est un nouveau design, voilà, un design le même comme un site web, mais créer une landing page, voilà, une page d'atterrissage, au bout de 10 minutes, 15 minutes, simplement. contenu le concours je vais juste choisir un template de page, je pour le page de l'ADH, je m'y gère le jeu concours, je vais l'utiliser, je vais personnaliser la page comme je veux, et par la suite, je vais utiliser cette page-là comme page d'atterrissage de mes campagnes pour communiquer sur le jeu concours. Moi, t'as là, nous page Facebook concours pour ce mois-ci. Là, on lance un jeu, un jeu concours pour nos jeunes diplômés qui veulent améliorer leurs compétences pour pouvoir travailler rapidement. Donc, je vais inviter les gens à s'inscrire laisser leurs coordonnées. Donc, c'est une nouvelle façon de, de, de convertir les visiteurs en, en, voilà, en, en prospect Et la landing page, je peux la créer en dehors de mon site web, Marie-Hatta que là en deux temps, trois mouvements, j'ai une landing page que je peux utiliser. Est-ce que vous avez des questions sur les, les landing pages, sur les pages d'atterrissage Non C'est-il un exemple dans Les exemples, euh, je passe sur les exemples. Mais landing page, vraiment, c'est qui m'a le site web C'est OnePage. Mais c'est one page website. Mm -hmm. yes. mm -hmm. C'est une seule page qui contient une seule offre, généralement. Comme un site, que euh, OnePage. Vous, vous, voilà. vous avez sûrement un jour trouvé un PDF bleu pour ne peut recevoir le PDF, puis remplir ce contenu C'est ça le landing page. C'est ça le landing page, c'est aussi simple que ça. Mais il y a des normes, il y a des optimisées pour la conversion Realme site web Alors, Il y a des lacunes techniques pour mm -hmm. des design. Euh, une lundi, des blocs typiques, l'offre, de donc descriptif de l'offre, euh, un autre bloc avec les avantages voilà les témoignages, euh, un autre bloc peut-être avec les logos des partenaires, où le faut comme le descriptif, j'ai un petit formulaire qui demande mon prénom, adresse email et nous, oui. Mais généralement, pendant la période, c'est-à-dire, à court terme pour un événement. Oui, oui et non. C'est quand tu veux en fait. Pour le jeu concours, c'est un jeu concours que je vais lancer ce mois-ci à Elle, c'est un jeu concours que je lance tous les mois. On avait gagné, disons, je souhaite faire gagner une personne. Donc par la suite, je veux la dupliquer, pas, je ne sais je je je j'ai des, des clients qui, qui ont créé carrément leur site web à travers des landing pages. C'est le top. Il a créé 10 ans, 20 landing page. Pour moi, il y a particularité des landing, pages, -à un site web, -à une landing page, En fait, il y a des inconvénients. page. des inconvénients. Les landing pages, elles ne sont pas vraiment optimisées pour avoir du résultat pour référencement référence naturelle. la landing page, je peux être référencé sur un seul mot-clé, maximum deux mots-clés les carrièches, on ne peut pas les utiliser, par contre, si j'utilise plusieurs landing pages, par exemple, il y en a un centre de formation, j'ai intérêt à placer « cool formation » sur landing page, puisque j'ai l'outil qui me permet de créer ces landing page. « Cool de formation »,« descriptif de ta formation »,« le Tableau ta les horaires, ta, le prix, etc. » plus un formulaire d'inscription, et j'utilise cette, cette landing page, comme page d'atterrissage, une formation, du flanée. Je peux créer un, 10, 20 formations, je peux créer 20 landing pages. Je n'ai pas vu des, des marques qui, qui, qui font ça, mais le, le, enfin, sur une clientèle européenne ou la canadienne, ils font ça très souvent. Et ça donne des résultats. C'est des pages euh, qui donnent vraiment en train optimiser pour la conversion. Je sais très bien qu'une personne qui atterrisse sur une page pareille, je vais convertir au moins 50% des visiteurs qui visitent cette page. Que si tu as généralement, il y a même des conversions à 1% ou à 2%. Et encore, a des sites, il y a 0,5% de taux de conversion. Le taux de conversion, c'est... Alors, quand je mets une visiteur, j'ai le site, combien de prospects j'ai à Vendovédé Ça <coughs> m'a libellé l'un des pays qui fichent les versements de terrain. Pas de je Là, j'aime sur site web, le nom de domaine slash une nouvelle page. C'est les le CMS. Ou ouais, elle a fait, fait des, des outils, qui m'a lead fox, le ou euh, on utilise ce qu'on appelle les sous-domaines donc elle est hébergée sur un sous-domaine, enfin je crée un sous-domaine maintenant le domaine, est spécifique à la page on héberge à pages. page et la page, bien sûr, je peux la lier sur le web finalement, je n'ai le bouton, bouton, je la page de landing page, je je le web et je n'ai pas besoin web généralement, landing page لانه يجب ان واضح عن المشاهدات التي يجب ان نتحدث عن المشاهدات التي يجب على بيجة... ان <مس في وضحكك تصفحك> بيجة... على la valeur d'un site web, c'est vraiment dans le contenu. Et encore, peut-être une marque, un site web, il 5 pages, à Kahao, une page d'accueil, page contact, ou nos services, ou, euh, non, je, elle, elle, elle si, même, ou un site yes. Kahao, ou site web, ou d d un site web, ou un site web, mais y je digital, mais y je suis. Oui, non, mon site web, il n'est pas optimisé pour la conversion. Moi, je ne peux pas, pour attirer au moins 5% des visiteurs qui viennent sur mon site web, généralement, mais qui ne laissent pas de leurs coordonnées ou autre. Je crée des landing pages, avec des avec un objectif clair. Aussi, web, il faut avoir un blog. C'est des inconnus, je dois attirer le maximum des personnes. Je suis d'ailleurs à la référence naturelle. En fait, le trafic le plus qualifié, c'est le trafic de référencement naturel. Le plus qualifié. C'est un travail que tu as fait sur ton site web, sur les vrais mots-clés, sur ton vrai offre, qui va te ramener des visiteurs. Le blog, tu as dit, il y a une continuité des articles. Des articles, fois tu n'as pas rajouté des articles à valeur ajoutée. C'est le processus d'achat de la clientèle. Oui Pour l'ending page, est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'expérience tunisienne, que est-ce qu'elle inspire confiance pour l'utilisateur, utilisateur Surtout sur les téléphones mobiles? Ça inspire confiance. Qui fait euh, de quel côté La, sur la page. page, oui, oui. l'ending page à la téléphone. Généralement, il y a la un directement ta première réflexe. Je peux venir. Euh, oui, oui. Alors, Léo, euh, <coughs> euh, vous êtes exactement une centaine de personnes qui vous inscrire sur landing page connective de Google Phone, la truc le plus euh, simple qu'on a pu s'offrir. On a pu créer un landing page à site. Selon mon expérience, je que les Google Forms beaucoup plus que à site. Mais, pas on a essayé de sur le site le Donc, le taux de conversion de c'est qui? Avec l'autre page, C'est la plus simple. On a un instructeur, pas tous les outils. Mais pour euh, délivrer rapidement, Et on préfère, il y a un instructeur, il y a le instructeur, il de le y a un un c'est pas de en fait. Oui. Voilà. Comment ça a été C'était fluide. C'est côté sécurité. là Un c'est une expérience générale.